Bienvenue à la version 3.4 de Studium. Voici les nouveautés pour la rentrée d'automne 2018. Entrez dans le monde Boost, un nouveau thème qui vous offrira une nouvelle expérience avec Studium. La nouvelle disposition des menus favorise une meilleure navigation à travers la plateforme et vous permettra d'aménager votre espace de travail en toute liberté. Pour vous aider à travers ce grand changement, Studium vous proposera des tours guidés. Si vous êtes nouveau ou nouvelle à Studium, prenez le temps de les suivre afin de découvrir rapidement les fonctions de base. L'interface du calendrier Studium a été nettement améliorée pour vous offrir un outil indispensable et beaucoup plus dynamique. Dorénavant, l'expérience sera plus efficiente grâce à l'aperçu de vos événements. De plus, ces derniers peuvent être maintenant déplacés à l'aide du glisser déposé Tous les enseignants ayant un cours sur Studium auront maintenant accès à un gabarit de plan de cours par objectif et un guide pour les aider à le rédiger. Avant d'ouvrir un cours sur Studium, il faudra télécharger le gabarit dans le bloc accès rapide, le remplir sur Word, l'enregistrer en PDF, puis le redéposer dans une section ou une semaine du cours. Ces derniers seront aussi disponibles sur le site du Centre de pédagogie universitaire et dans la documentation d'aide en ligne de Studium. Finalement, nous sommes heureux de vous annoncer que Studium possède maintenant son application mobile, Studium Mobile. Vous pourrez accéder à Studium et Studium Formation Continue avec la même application. Consultez vos ressources, complétez certaines activités et même évaluez les travaux remis de façon en ligne et hors ligne. Pour en savoir davantage, consultez la capsule sur Studium Mobile. L'équipe de Studium et le Centre de pédagogie universitaire vous invitent à découvrir les nombreuses possibilités avec Studium en visitant la documentation en ligne ou en suivant nos formations. Bonne rentrée!